Bonjour à tous, euh, merci à tous. Merci encore pour l'invitation. Je suis très, très heureux d'être là aujourd'hui. Je vais vous parler d'un papier qui m'a semblé très intéressant, qui a été publié cet été sur euh, le rôle de l'échocardiographie, et notamment de son suivi euh, sur l'évolution des paramètres échocardiographiques dans l'amylose à transthyrétine et sa valeur euh, pronostique. Alors, la, la, la genèse de ce papier et, et ce qui fait que je l'ai sélectionné, je pense c'est euh, suite à, à cette, ce consensus d'experts, qui nous pousse un peu à essayer de mieux comprendre comment évolue la maladie, c'est-à-dire l'histoire naturelle de l'amylose à la cardiopathie, notamment dans le cadre de l'amylose à transthyrétine, et puis de voir un peu l'intérêt de ces échocardiographies qu'on peut réaliser de façon systématique au cours du suivi, de façon parallèle avec ce monitorage des biomarqueurs circulants, et d'élucider un petit peu la progression de cette amylose, bien sûr spontanée, ce qui a été fait dans ce travail, mais également sous traitement, et puis aussi dans l'amylose, notamment sauvage, avec tous les facteurs confondants qu'on peut avoir sur la poche charge la, la valvulopathie ortique ou l'insuffisance euh, rénale, et de voir un petit peu comment on peut euh, comp comprendre ça. Alors le, le but était triple dans cette étude. Premièrement, ils ont voulu décrire l'évolution des paramètres structurels et fonctionnels euh, en échocardiographie au cours du temps, 12 mois et 24 mois après une écho de base comparer les vitesses de progression en fonction du, du, du type d'amylose et puis d'évaluer en fait, la, la valeur pronostique sur la mortalité de ces delta change par rapport à la, à la valeur de base. Donc, ils ont pris presque 900 amyloses à, à transthyrétine, inclus rétrospectivement entre 2000 et 2020. Vous voyez ici la, la, la proportion en, en fonction du, du, du type euh, d'amylose. Alors, les échographies étaient réalisées à, à, à l'inclusion à 12 mois et 24 mois avec les paramètres usuels de fonction structurelle, de fonction et de structure du ventricule gauche, l'oreillette, mais surtout un focus qui est vraiment impressionnant et ce qui fait, je pense, que ce travail est vraiment excellent, sur l'évaluation des valvulopathies avec une évaluation de la reproductibilité, tant sur la quantification, vous voyez, de la, la, la représentation qualitative des anomalies d'épaississement des feuillets valvulaires, euh, d'anneaux, de, de, de, de, de restriction du jeu valvulaire, que ce soit avec un focus principalement sur la valve tricuspide et la valve mitrale. Ils ont mis un à de côté la valvulopathie aortique. Et donc, ils ont regardé également la progression, donc soit de 1 grade, soit de 2 grades au cours du temps. Je vous le signale ici parce que c'est important pour la suite. Alors, vous voyez, tableau compliqué, je voulais, je voulais résumer. Alors, ce qu'il faut retenir, donc vous avez ici, vous voyez, les, les valeurs de base, à 12 mois, à 24 mois. Ce qu'il faut retenir, c'est que bah, au cours du temps... Une amylose à transthyrétine, il y a le remodelage concentrique qui s'aggrave avec l'hypertrophie qui s'aggrave et une tendance, on vient de parler de la relative wall sickness, une tendance au caractère concentrique qui s'aggrave également au cours du temps. Une fonction qui s'aggrave avec un strain qui baisse, une FEVG qui baisse et puis une diminution du stroke volume. Et puis, bien sûr, une aggravation de la dysfonction diastolique et des pressions pulmonaires. Alors si on compare les différents types, on voit qu'en fait que les valves 122 ont tendance à s'aggraver plus rapidement au cours du temps et les t a plutôt une, une, une aggravation moins rapide comparativement aux sauvage. Alors si on regarde maintenant les, les valvulopathies, hein, ce, qui, ce, qui, ce qui est très intéressant c'est de voir, vous voyez ici vous avez 12 mois 12 mois en jaune. Euh, euh, la progression d'un grade en, en orange de deux grades. Et vous voyez que ça soit pour la fuite mitrale, vous avez 25% de compensation de la sévérité de la fuite euh, à 12 mois. Et, et ici, près d'un tiers, plus d'un tiers des patients vont aggraver leur fuite mitrale et leur fuite tricuspide au cours du temps. Alors après, ils ont regardé la, la, la valeur pronostique de ce delta de variation. Alors, vous voyez ce gros tableau, c'est ce assez facile. Vous voyez, en fait, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort, notamment sur les paramètres structurels, c'est-à-dire le fait d'aggraver son remodelage, d'aggraver sa dysfonction ventriculaire gauche, d'aggraver la taille de son oreillette, la, le, la sévérité de la dysfonction diastolique, ne va pas vous prédire la mortalité au cours du temps. Et par contre, si on regarde cette fois-ci l'aggravation de la valvulopathie, c'est-à-dire la progression d'un ou deux grades, que ce soit pour la fuite mitrale, ou la fuite tricuspide, c'est le seul élément qui, avec un HR significatif à 12 mois et à 24 mois, va vous prédire la mortalité euh, au cours du suivi, Donc euh, avec un intérêt donc, sur cette valvulopathie. Et là, vous avez les courbes de survie qu'on retrouve ici, avec un HR vous voyez pour la mitrale qui est à 1,43 à 12 mois, 1,4, pareil pour la tricuspide. Et après, donc, ils ont fait une analyse euh, multivariée en ajustant sur les diff différents facteurs Donc Il y a un certain nombre de paramètres qui sortent de, de l'évaluation de baseline, notamment la valvulopathie mais c'est surtout sur les paramètres échos d'aggravation, c'est à nouveau uniquement l'aggravation de la fuite mitrale qui va rester pronostique. Alors, en plus de ça, ils, avaient fait, donc, ils ont fait une partie où ils s'intéressent sur deux, euh, deux cœurs explantés, où ils redécrivent à nouveau les anomalies macroscopiques et histologiques qui vont comparer aux anomalies échographiques qui avaient été retrouvées, en confortant donc, cette atteinte valvulaire et en insistant sur la nécessité de, de bien évaluer cet épaississement euh, et euh, la valeur de la segmentation, de la dilatation et de la restriction de l'anneau qui va entraîner donc, la fuite euh, et euh, ceci avait été confirmé euh, histologiquement. Alors, Si on doit retenir quatre points qui me semblent primordiaux sur, sur ce travail, c'est quand vous allez suivre vos patients. Euh, donc, Bien sûr, il n'y avait pas besoin de ce travail pour euh, être persuadé que les anomalies structurelles et fonctionnelles Progressivement vont s'altérer au cours du temps. Je rappelle ces patients-là, ils avaient été censurés, euh, ils avaient été exclus de l'étude à partir du moment où ils étaient inclus dans un, un protocole où ils avaient un traitement qui était débuté. Donc sur une évolution spontanée, ils vont s'aggraver. Ça c'est clair. Que l'aggravation est, est variable en fonction du sous-type d'amylose et semble plus rapide dans la val122 comparativement à, à la sauvage. Le seul élément au cours du temps et qui doit, qui doit être considéré ici comme vraiment important, c'est l'aggravation de la fuite mitrale ou de la fuite tricuspide qui va vous prédire la mortalité et qui doit clairement nous, nous, nous, nous questionner sur le, le potentiel rôle de monitorer, parce qu'on moniteur l'épaisseur pariétale sur les, les gros essais, sur éventuellement le, les strain, les paramètres de fonction systolique. Mais on, on voit clairement qu'à priori, c'est probablement un marqueur d'élévation dépression, d'aggravation du, du statut euh, ou d'insuffisance cardiaque, mais monitorer ces, cette valvulopathie euh, est, est probablement un élément qui, qui semble primordial. Voilà, je vous remercie de votre attention. S'il y, y a des questions euh, éventuelles dans la discussion ou, ou par les modérateurs. Merci Olivier. Alors, des questions dans l'assistance Moi, j'ai juste une question. Euh, je n'ai pas compris, les patients étaient sous traitement ou sans traitement non, les patients étaient sans traitement. Alors, Il y a un mot, parce que c'est la première question que je me suis posée. Alors, Il, il, le, il le signale bien dans, dans l'analyse statistique, c'est que euh, l'analyse de survie était arrêtée euh, 60 mois après euh, la première échocardiographie et qu'à partir d'un moment où un patient était inclus dans un essai clinique ou euh, avec une thérapeutique qui était initiée par rapport à la thérapeutique de base, les patients étaient... Euh, Enfin, ils arrêtaient le suivi, c'est-à-dire qu'à 12 mois, ils prenaient l'écho de 12 mois, mais ils ne prenaient pas l'écho du, du 13e mois s'il y avait un traitement. Mais euh, les patients devaient quand même être. Euh, alors là, ce n'est pas détaillé dans le papier. Il devait y avoir en partie peut-être quelques patients qui étaient traités, pour une, notamment les, les mutés, pour une cause extracardiaque. Mais ça, ce n'est pas détaillé. Mais clairement, il n'y a pas eu d'introduction euh, euh, ou de modification thérapeutique. Ces, ces patients-là étaient exclus d'analyse qui est très étonnant parce que c'est une étude récente, 877 patients. Hum. Bah, C'était 2010-2020 en fait l'inclusion. Ouais. Ouais. Donc il y a eu peut-être pas mal de, de patients qui ont été inclus. Alors ils ont quand même, ils ont plus de 800 échos à 12 mois. Euh, à 24 mois, ils, ils baissent un peu, donc ils sont à, 600, à, à 612 échos à, à 24 mois. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Hein. Mais bon, ils le stipulent dans les statistiques. Alors après, <rire> euh, euh, voilà. Bon après, est-ce que ça enlèverait au, au résultat Il y, y, y a quand même euh, ça pose quand même sa questionne sur le, les modalités de suivi, et c'est vrai sur l'attention qu'on doit, je pense, porter à l'inclusion quand on débute un traitement chez un patient, de bien être attention, avoir des paramètres de quantification, tant sur euh, l'aspect valvulaire, alors ils ne décrivent pas l'aspect valvulaire comme un élément intéressant, mais ils ont une très bonne reproductivité entre deux observateurs, et je pense surtout sur la quantification de la fuite, qu'on ait une, une attention sur la, la fuite mitrale et la fuite tricuspide, parce qu'à partir du moment où nos patients vont échapper ou s'aggraver, il peut y avoir donc une intensification de un traitement peut-être médical. Et puis, il parle aussi dans la discussion, l'ouverture sur est-ce qu'il faut intervenir à un traitement plus interventionnel chez ces patients-là. Euh, voilà, mais c'est ouvert à la discussion. Quoi. Merci beaucoup. Je vois que le temps tourne. S'il n'y ouais. a pas d'autres de, pas de, questions brûlantes, je vais laisser la parole à Antoine. Merci. Merci beaucoup pour ces belles présentations. Euh, donc c'est fini pour, pour aujourd'hui. La prochaine bibliose aura lieu le 8 septembre, jeudi 8 septembre à 13h30. Et puis tous les 15 jours tout le long de l'année. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci à tous, au revoir. À très bientôt. Au revoir.